Regardless, regardless, regardless, regardless. Okay. Uh -huh. uh, yes, fine. Uh, hello, so I'm going to speak in English just to change things a bit. So, if anybody needs translation, please um, grab some headphones. Okay, so we're going to talk about uh, local observatories. Uh, and I'm going to try to speak slowly for the, for the translation because I have a tendency to speak very quickly. Um, so we're going to talk about local observatories. And we've been talking um, in this session just now about the importance of information. Um, so Hatem, uh, see Hatem was talking about uh, different tools that we can use, surveys, uh, opinion polls, uh, citizen scorecards, these are all different Uh, methodologies that we can use for gaining information. <clears throat> And information is something very important, uh, not just for governments who like to collect a lot of information, uh, but also for citizens, uh, because we need to uh, have information about what our government is doing, uh, whether it's at national level, Uh, or whether it's at local level with our municipalities. And we saw with the, with the previous panel uh, that there is a serious problem with information in Tunisia, that there is, uh, that citizens don't have enough information on what their municipalities are doing, uh, that the municipalities themselves don't really have information about what their citizens need and where the problems are, and that there is not enough exchange of information. There's not enough communication between the different sites. So we thought that we would focus this panel uh, on uh, one tool for collecting information and for exchange of information at local level, which is observatories, Marasad. Uh, and observatories are, um, are very varied. Different, uh, there are different models around the world. Uh, but essentially, what an observatory does is it observes the environment around it. Um, so it collects constantly data and information and statistics on it can be about the environment, it can be about health, it can be about transport, etc. Um, and it transmits this information to decision-makers uh, with the aim of improving policies and with the aim of improving services in the end to develop and deliver a better quality of life for the citizens. Um, so we decided to focus the session on citizen observatories uh, and we have a different uh, variety of, of examples, initiatives uh, and experiences Uh, around the, the panel that we would like uh, you to share with us. So I'm not going to delay any further. I know that I'm standing between you and your lunch, which is not a good position to be. Uh, so we're going to try to be quick and, and, and uh, get the ideas across as quickly as possible. So I wanted to start with Ellen, uh, Ellen Lust. Uh, and Ellen Lust is um, um, an academic. She's an expert on the Middle East. Um, and she's founding director on uh, of the uh, uh, the program on local government Devel <laughs> uh, on Governance and Local Development. I always get them mixed up. Governance and Local Development at Yale University, uh, and now teaching at University of Gothenburg in Sweden. Uh, Ellen has done a lot of work in the Middle East for many years. Um, she has published uh, many books on on, uh, on the Arab world, and she has conducted surveys and studies in Tunisia, Egypt, uh, Yemen, uh, Libya, Palestine, and, and many other countries. So I'll start with you, Ellen. Thank you. Thank you. Um, there's supposed to be a sli set of slides. But, but let me tell you first, uh, actually, what, what we know a lot about in, in this, I'm an academic, so I come at this, of course, from an academic's uh, point of view. And I'll try to uh, give you a sense of experiences, and, and both mine, but also others. Um, and it's interesting, because we actually know much more about how information works than we know about how local observatories work. And so um, what we'll be talking a little bit about, is it a clicker? Ah, here it is. Uh, we'll be talking about is the role of local observatories, some of the challenges that I think that we can observe Observe about them, um, given the other experiences, and then um, just sort of a beginning of a brainstorming on potential solutions. That's what I thought we would we would do. Um, so the underlying model, and actually I'm not going to belabor this because we've just, in a sense, discussed this, um, is this notion about using local observatories to collect information. I, I have it here about citizens, but basically about like like. Um, And so I was explaining about the world around them and then transmitting that to, to officials, but also the, the sort of the, trans, the reversal as well, trying to take information and, and pass it back down to the citizens. In some ways, uh, providing a linkage between the two. And if we're looking at it with, with regards to particularly sort of local observatories or thinking about the potential for using this mechanism with local governments, right, and especially in the per period of decentralization and, and hopefully municipal elections, then it's actually I wanted to, can, to, to focus a little bit about what could be done um, with regards to locally placed, local observatories um, in this case. And there's three main questions. The first is what is the role in terms of the observatory in creating these linkages, right? So how, what kinds of information, what kinds of, of mobilization roles can they play? The second is what are the challenges to doing so effectively and to both linking citizens and government or information passing in this way? And then the third is, as I noted, what kinds of ways can we think about how these can be addressed? Um, and again, I'll be giving you some examples from lessons from our work and others. I'm going to be a bit telegraphic because I do know that we have very limited time. And then, of course, I'm happy to, to pick up on anything at any other points of time. So we've talked a lot about this in the first session, and, and in some ways that's great because it sets, I think, sets very nicely the stage for this. But basically, um, one set of information is from citizens that the local observatories essentially need to gather from citizens in this case um, is what are the needs and priorities, what's the sets of experiences, um, but also what are the sets of kind of active solutions out there. And this is along the lines of what Julie was explaining earlier today as well. Right, that, that we can we can get not just an understanding of what needs or service experiences, et cetera, are through community scorecards and other and other mechanisms, but we can also understand both how they how citizens solve the problems and what kinds of behavior and engagement they have, and also what are the sets of solutions that they see being sort of much closer to the ground. Um, and then similarly, what citizens essentially can gain from uh, local observatories as well as from others, right? Is it basically uh, sort of it can become a mechanism for Uh, mobilizing or um, activating a dialogue around needs and priorities for understanding and having a better set of information on what are sort of government activities and decision making and also, also um, for thinking about the potential sort of opportunities and solutions, right? So that shouldn't be surprising, and in some ways, of course, what goes on with the uh, the flip side in terms of linking to local governments is also similarly. And, I, and here, again, I'm, I'm imagining or thinking about us as, as focusing this conversation about what would happen if you have local observatories who are essentially sort of place-based, as they were with Mohammedias, et cetera, as opposed to you can have them on, on issue areas as well, right? They can be over the environment. They can be over uh, other sets of issues. But we're thinking, focusing here on, on sort of place. Um, And again, sort of thinking about the, sort of how they can transmit the same information about citizens' needs, activities, and solutions back up to government or help to sort of make that connection and then do the same thing with with local governments' understandings, not only of what are activities or outcomes, but also of decision-making processes. Because I think that's, decision-making processes and constraints is one of those things that gets sort of lost in the understanding. Citizens see that nothing's happening, they they sort of have all sorts of um, kind of The theories about why that is, but having interlocutors who can observe and say, "Okay, this is what what takes place," can be a helpful uh, mechanism, especially for for uh, creating both linkages but also trust and enhancing enhancing communication. Um, So there's a lot of advantages, right? So I mean, th these are tend to be communities, and so they know the issues or the or the community as well. Especially when you're drawing observatories from from local citizens, um, they're dedicated and have a, a strong interest in them. There's a long-term engagement, either again with issues or with the community, which means that um, th that it's it's better than sort of experts. "Quote unquote experts dropping in and, and dropping out, right? I mean, they can actually be um, have a, a, a much better understanding of the dynamics and change, and of course they're well placed to gather the information. So there's again a lot of things I think that we can um, be very excited about this as a as a tool for for development. More slowly, I'm so sorry. Okay, um, there's also some uh, you know, and what we see, you know, in in terms of at least the impact of information has some mixed results. As I no noted before, we don't have a lot of really good um, sort of studies and evidence of the impact of observatories, which is something I actually think that we, we might want to think about in the, in the future. But basically, um, what do we know about the impact of information? So taking it as an example uh, the Public Administration Performance Index, which is what PAPI stands for here. It was a UNDP project that some of my team was was engaged in, um, and basically it was interesting because the first what they no noticed was they they this is a uh, using a survey to gather information about how. Uh, administration is performing in particular areas, and in this case, provinces. And the, between the first and second round, those who had done poorly in the, in the first round, really basically they actually sought out you know, assistance, they, they looked for ways to kind of solve problems. Those who, those who performed poorly wanted to figure out how to, how to improve. This is local governments, right, or, or governments. Um So, on the one hand, it, the information can prompt decision makers to say, "Okay, we're not doing as well as we'd like to do. let's do something differently and to actually seek solutions. Um, it, it, what, the other thing though is that um, in this was done over at least six years, and By the end, there was also sort of a starting to begin gaming of the situ of the system. In other words, that they started to be able to say, "Okay, here's the information that you know we know you're going to be asked. Here are the correct answers." Right. So, a sense in which the governments, rather than only seeking ways to solve the problems, can also seek ways to make themselves look better without necessarily solving the problems. Right. So, um, it's again, it was an, it's an interesting and an important. Um, I think, you know, uh, sort of Uh, experiment or, or, or piece of evidence about how information can work both ways. Um, similarly, we've seen some mixed successes in what was a mobilization around health in Uganda where basically uh, citizens were asked their experiences. There was a sort of a set of community meetings where citizens in this case uh, and, and the sort of those who were in charge of health clinics and, uh, and health services met and discussed what were potential solutions, right? Now, in the early work, it showed a dramatic sort of improvement in health outcomes, so it seems very, very promising. Um, later work done in the same communities has shown much less of a sort of a, a you know, much less success. There's a lot of reasons we can understand that, one of which may be that, um, that there's a way in which at first information has an impact, and then that impact might might. Diminish. That was similar, I think, with the papi, and it's something again to think to think about and keep in mind. Um, a third one, which is an, an, a, a project that was done in, in by Tuweza in Tanzania, shows the limits of information by itself, right? And in this case, what happened was they went out and they they did a lot of really really extensive. Um, Uh, analysis of how students were learning, including giving them small tests and trying to really understand what was going on in schools, and took this information back to parents. The expectation was when parents knew that their children were having trouble, that they would therefore, um, you know, put pressure on the schools to change, that they would, they would um, engage and be much more, uh, work even more, more with their children. Um, what they found was actually there's very little impact of just having the information alone. They're now in the process of trying to combine that with meeting with the teachers and trying to think about other ways in which that information alone model um, can be improved. So, if you take from this these kinds of um, examples and from others, uh, what what do we know? We know the information alone doesn't often change outcomes, and a lot of times that's because people know the problems they face. A lot of times, this information that, that that you know outsiders especially think that they're giving is stuff that if you'd asked anybody, they could have told you, "Yes, we know that my child is not learning. We know that the teachers aren't in school." It's not news, right? So, um, the second, of course, is that it is a caution about the potential interference of stakeholders. There's attempts to shape the, sort of the kind of information that people get. Um, there's also, I think, an important set of questions around the legitimacy of the observatories themselves, right? So questions about politicization or even the appearance of politicization. It doesn't have to be that they're politicized. It has to be that you can delegitimize the information by claiming that they are politicized. Um, that is, I think, a very important thing to keep in mind. Um, and then, of course, within all of this, just to make things more messy, context matters right there's there's you know going to be sort of, Um, areas where politicization is a, a bigger problem, polarization is a bigger problem, where there's trust is, is levels or cohesion is higher or lower. Um, I, I found the comment in the first, first panel, I think, both interesting and correct, which was, okay, you know, we went in and did these where, they, where the project was going to be accepted because in some ways that means it was more likely to succeed. And there is something to be said for having early successes that then can encourage others to, to take on, on board models that are useful. So some just some trying to be brief, but some ideas about how to make information matter. The first is to think about the types of information, right? So information on on how bad the sort of school system is doing, or how the you know whether or not people are showing up to local council meetings, etc., may not be so useful. But information um, or or so unknown, but it might be useful, for example, for government officials to understand how people are actually coping. Who are they turning to in the absence of turning to the to the officials? What solutions? are they using, and of course, to have sort of understandings of trust and engagement with them, um, and, and especially to make sure that the marginalized are being, are being brought in, right? So one of my concerns often with a lot of, like, the community scorecards, for example, or, or uh, service facility indicators, et cetera, is that they, they ask people who actually have received the services, right? But then we don't actually know what's happening to the people who aren't receiving them or how they're um, in, and even sort of a really good understanding of, of who they are. Um, Um, community scorecards, I, liked. I, I was very excited about the first panel in this regard, I mean, a lot of times they fail to make comparisons with other communities, right? So knowing how you fit with another community is better than just knowing that your education is bad, right? So my education is bad, but your education is bad, then we all think, okay, that's fine, this is the way it is. My education is bad and yours is good, I say, wait a second, why is it that they can do something that, that's different, right? I mean, the same thing, and this was mentioned earlier as well, but the idea about sort of understanding positive outcomes, right? That they There are potential solutions. So, um, information that not, may not necessarily about, be about that communi community, but that passes along essentially sort of positive deviance lessons can be very, very useful. I think I'm speeding up again. Sorry. Um, So, uh, also, how do we enhance the legitimacy and trust of, of information? The first one, of course, I'm an academic, and so I always believe in third-party assurances of quality data. Uh, but that's our data quality. But that is, I think, an important sort of potential um, use. So, the the idea that something is politicized can be uh, reduced if there's a if there's a third party um, that says it. There's there's also ways to, and I'm going to jump down by two, but basically triangulation of different data, right, can be very helpful. So you know that you're getting the same thing from focus groups and from surveys and from other sets of data can be very useful. Um, the the importance of diversifying either the observatories or or or who the data goes to in other words to say okay here's what we know and having multiple actors either multiple you know very diverse teams or very d diverse set, sets of organizations have that information and be able to debate it can I think actually be a positive way to both um, help sort of maintain the legitimacy of the observatories but also to in, uh, provide energy into the system. And finally, it, it, a lot of times there's been attempts to use long-term observers but a kind of a voluntary basis, right? So I'll give you a cell phone and every month I'll ask you how you're doing, for instance. Um, what they've tended to find is that that, that that wears out, that people are excited to do this for a while and they, they get very tired of having to report in. And so finding ways to incentivize that I think is important. Okay, uh, finally mobilizing information, around information and this I think, uh, you know, frankly Jasmine and others in this room do better than I do, so I'm not going to say much about it, but but it is uh, important to realize the extent to which that engagement between the decision makers and the citizens can be key. And the the second thing, which I've been a little bit disappointed. So I, I worked on this trust, voice, and incentives with the World Bank. and, and We used a lot of positive deviance. There's positive examples, and there's some really just amazing, as we all know, there's amazing people out. Doing, making real change in sort of very creative and, and smaller ways, and and the idea was okay. Let's in, share these stories. But what I really think would be fantastic, and I don't know that it has been picked up by, by anyone, but is is to have those be sort of resources, right? So communities bringing in some, as school teacher or principal who has managed to turn her school around, or bringing in people who have had sort of very creative ways to solve problems doesn't mean that so, that solution fits the new community. But it does mean that thinking, and, the, and this was the key as, as well to early the earlier discussion about thinking about brainstorming, right? With the dairy, for instance, or how can you bring people together and provide a notion of we can that can help to um, to to make sort of sense in the local, you know, in the local context with the local problem. So it's not a one size fits all, but it is to say um, that, that there's ways of bringing people together to to. Find creative solutions. Um, so, just to very cle briefly, in conclusion, I mean, I think information observatories are obviously important, and particularly important in strengthening, um, you know, what's going to be sort of local governments in decentralized periods. Um, there's a lot of important considerations thinking about organization, the notion of information gathering, how that's mobilized. Um, and finally, it goes back to one for no apparent reason, but I think it is, it is, in in my view, also a really important point, which is. Um, Is if, if, if, it's, if it's done in a context where even with all of the information, with all of the goodwill and all of the communication, there's such limited resources and such high constraints that local governments can't do anything, it will only become actually a very frustrating experience for all, right? So it needs to be coupled with continued sort of uh, eye towards making sure that local governments will actually have the capacity um, to, be, to be able to, to make a difference. Thank you very much, Ellen, uh, for that very quick <laughs> uh, overview of observatories. And, um, and you mentioned a point that I think is really interesting that I want just want to emphasize, that uh, information by itself is not enough. Um, so I think that's something we need to keep in mind as well, something we can take away, that information is the, the first step. But that information needs to be mobilized and needs to be used by different actors in order for it to become useful, right? Um, so I wanted to bring in here, Salim, at this point, uh, because your organization, Marsa um, de uh, we're going to talk about specifically, but also Balsala, uh, is working on information, right? It's working on collecting information, Uh, on, uh, from municipalities, in particular. Um, so I wanted to, if you could talk to us in Arabic, French, English, whatever you want, um, about your experience of trying to access uh, information at the local level, and how has the relationship been with municipalities, and how have they been dealing with you? D'abord, un grand merci à la Fondation de me donner l'opportunité de partager notre experience au sein d'Albausala sur notre deuxième projet. Marsad Baladeya, l'Observatoire des municipalités. Un deuxième projet qui est né en 2014 à la suite du lancement du premier projet, Marsad Majles qui a suivi les travaux de l'Assemblée nationale constituante et qui continue d'observer les travaux de l'Assemblée des représentants du peuple. L'idée pour nous était de ne pas rester uniquement sur une échelle nationale à travers l'observation de l'organe législatif, mais de descendre aussi au niveau local. C'était pour nous très important. Euh, D'aller à ce niveau-là. Euh, et, et avant de commencer de, de, à décrire le projet, juste un, un bref rappel du contexte euh, qui est toujours d'ailleurs euh, euh, actuel. Hein. Euh, le contexte est marqué par une grande méfiance euh, des citoyens vis-à-vis euh, -vis euh, du rendement en tout cas des autorités locales, hein, quel que soit d'ailleurs le niveau des autorités locales et l'un des indicateurs d'ailleurs qui, qui prouve cela c'est le très faible pourcentage des Tunisiens qui payent leur taxes locales. et ça c'est une évidence parce qu'en contrepartie ils ne trouvent pas de résultats, ou en tout cas ils n'ont pas confiance sur la capacité des autorités locales à bien utiliser cet argent là l'autre élément déterminant du contexte c'est l'absence totale de la culture de la redevabilité et de la culture de la transparence. Mais alors là, c'est... Euh, quand on a commencé à visiter les premières municipalités, c'est comme si on descendait de la planète Mars. Euh, voilà. euh, mais cela ne nous a pas découragés. Et la première phase du, du projet consistait à aller voir chacune des 286 municipalités. À l'époque, c'était 286 municipalités. Aujourd'hui, c'est dans les 350. Euh, oui. 264 merci oui et euh, voilà donc une espèce de pèlerinage euh, national avec une équipe très motivée qui a fait des centaines de milliers de kilomètres euh, et pour nous le contact physique était important parce que euh, prendre le téléphone ou envoyer un mail n'était pas suffisant euh, euh, il, il fallait aussi un effort d'explication de, sur le, le, le pourquoi on fait ça, pourquoi on va leur demander des informations, des données sur euh, la municipalité. Euh, cela nous a pris un an et demi. Hein, euh, avant même de lancer d'ailleurs l'observatoire à la plateforme en ligne, hein, il fallait collecter suffisamment d'informations euh, sur chacune de ces 264 municipalités euh, pour pouvoir euh, créer du contenu hein, qui soit utile. Euh, D'autant qu'on a demandé énormément d'informations peut-être beaucoup plus que les capacités des, des municipalités à euh, euh, d'abord à, à collecter ces informations, voire même euh, à les créer, parce que certaines informations, il a fallu euh, qu'ils travaillent pour qu'ils les euh, rendent euh, existantes. Euh, on leur a demandé, bien sûr, le budget annuel des municipalités, mais aussi le parc automobile utilisé par les municipalités, euh, la structure des ressources humaines qui travaillent euh, au sein de, de la municipalité, euh, l'évolution de la dette aussi de la municipalité, quels sont les projets de développement en cours de la municipalité et leur niveau d'avancement, euh, quels sont les... Euh, les données très, euh, très basiques de la circonscription ou la délégation qui est couverte par les municipalités, euh, voilà, etc. Un certain nombre de, de données très importantes. Et, euh, et c'est vrai que le premier défi qu'on a rencontré, c'est qu'il a vraiment fallu les accompagner, hein, les aider euh, pour qu'ils puissent euh, collecter ces informations. Euh, alors bien sûr, euh, tout le monde ne nous a pas accueillis les bras ouverts. Alors ça va de euh, qui êtes-vous et, et quelle est votre légitimité pour euh, demander ce genre d'informations, jusqu'à je n'ai pas d'instruction de l'autorité centrale, en passant par mais euh, qui vous finance et qui nous garantit que ces informations ne vont pas aller chez le KGB ou chez, chez la CIA voilà, donc on a vraiment entendu toutes les, euh, toutes les raisons et les arguments pour, euh, finalement pour justifier leur, leur refus. Mais en revanche, nous, notre approche, elle était euh, basée sur la loi d'accès à l'information. Alors à l'époque, c'était un décret-loi euh, qui s'est transformé en, en cours de route en loi. Euh, et, et on a appliqué les dispositions de la loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu du temps à euh, leur dire non mais c'est un droit euh, dont on dispose comme citoyen, un droit d'accès à l'information publique, etc. On a juste de manière très rigoureuse appliqué la loi. C'est-à-dire qu'au bout du délai garanti par la loi, euh, au bout de ce délai-là, si on constate, on observe que la municipalité ne nous a pas transmis les demandes, là on n'a pas hésité à actionner des actions en justice. Et d'ailleurs, anecdote, on ne l'a pas beaucoup fait, parce que notre objectif, ce n'est pas de, de passer notre temps à poursuivre des, des autorités locales ou des collectivités locales. Mais pour anecdote, la seule fois où on a dû avoir recours, ou en tout cas où on est arrivé au bout du process, et on a lancé une, une plainte auprès du tribunal administratif, c'était contre une municipalité du gouvernorat de Nabel, euh, je peux vous garantir que, bien sûr, alors on, on l'a dit dans la radio, hein, on, a, on, a, on a informé de notre intention de, de porter plainte, je peux vous garantir que toutes les demandes en suspens, ce qui se comptait à l'époque dans les 70 demandes en suspens, sont parvenues en 2-3 heures de toutes les municipalités. Les fax étaient saturés, les mails étaient saturés, les, numéros, les téléphones étaient saturés, et tout le monde, tous les responsables locaux sont devenus très collaboratifs, très coopératifs. Hein. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, c'est euh, un, un des outils qu'on a utilisé, justement, pour inciter, pour motiver hein, euh, les, euh, les municipalités à nous donner accès à ces informations-là. Le deuxième outil, euh, c'est euh, ce qu'on a exactement employé pour le Parlement, mais on l'a fait aussi pour les municipalités, c'est qu'on a élaboré euh, un indice de la transparence de chaque municipalité, et donc régulièrement, on sort un classement. Qui est le premier de la classe Qui est le deuxième de la classe Et qui est le dernier de la classe Et ça, je peux vous dire que ça marche beaucoup. Ça, vraiment, c'est... Euh, euh, euh, oui, voilà, ça, ça marche pour les mauvais et ça motive d'autant plus les meilleurs. Hein. Je me rappelle, euh, dans, dans l'un des classements euh, qu'on a sortis, euh, la municipalité de Mahers est, est venue euh, en, en premier lieu. Était, elle était classée euh, numéro 1 sur euh, toutes les municipalités. Ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Hein. Ils nous ont appelés pour nous dire est-ce que vous êtes sûr finalement, de, <rire> de votre résultat euh, et Effectivement. Hein, et et d'ailleurs, ça... Ça contredit certaines euh, euh, croyances qui, qui disent que ce sont les municipalités les plus meunies, les plus développées ou les plus grandes, entre guillemets, qui sont à même à euh, se montrer les plus transparentes. Non. Il s'agit vraiment de volonté euh, euh, du personnel de la municipalité, voire même de conviction euh, de, de ces agents-là, de ces agents publics, hein, par rapport à la question de la transparence et, et, et du devoir de, de rendre compte. Euh, euh, euh, voilà, donc, de, deux outils principaux. La loi, euh, la loi euh, d'accès à l'information, hein, et aussi il faut le dire, une certaine audace euh, qu'il a fallu qu'on déploie pour aller jusqu'au bout de ce process-là, et on n'a pas hésité à porter plainte. Euh, et puis le deuxième, c'est le, le classement, parce que euh, la compétition, elle, elle motive, finalement. Hein. Mais c'est une compétition euh, plutôt soft. Hein. L'objectif, c'est vraiment de euh, faire en sorte que les meilleurs élèves puissent inspirer les membres. Euh... euh alors, et puis ensuite, on est passé à un deuxième stade du, du travail d'observation, puisqu'on a commencé à recruter un réseau d'observateurs locaux. Donc, on a lancé un appel, euh, et on a sélectionné, euh, euh, au fur et à mesure, euh, un, un groupe euh, d'observateurs qui se qui sont localisés dans les quatre coins du pays, et, et dont l'objectif était d'assister notamment aux réunions publiques organisé par les municipalités pour qu'ils puissent rédiger un PV, nous le faire parvenir, parce que nous, bien sûr, on était incapables d'être partout en même temps. Hein euh, donc il a fallu bien sûr les, les former sur le travail municipal pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils sont sur -surveiller, euh, censés surveiller. Les fournir, leur fournir quelques outils aussi en, en, termes, en matière de monitoring et de suivi. On a même élaboré des formats génériques de PV, d'une réunion publique, d'une municipalité, pour qu'ils puissent vraiment aller très vite et remplir juste les, les informations. Euh, et, et au fur et à mesure, euh, on a réussi à constituer un réseau de plus de 200 euh, observateurs locaux. Euh, et dans le rôle, finalement, a évolué puisque... Euh, ils sont vraiment devenus nos yeux à l'échelle locale. Et pour vous illustrer cela, juste une autre anecdote. Un groupe de nos observateurs dans le gouvernorat de Monastir, qui suivait l'une des municipalités du gouvernorat, s'est rendu compte que les responsables de la municipalité ont publié un PV d'une réunion publique qui n'a jamais eu lieu. Eh oui ça arrive. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit. Juste parce qu'il fallait être en norme par rapport à ce que préva la loi, et qu'ils n'avaient pas trop envie d'organiser cette réunion publique, et eh ben ils, se sont, euh, ils ont pris l'initiative de rédiger cette euh, réunion euh, théorique, euh, qui est, ou, ou virtuelle, voilà. et sans nos observateurs, finalement, on n'aurait jamais pu nous rendre compte de cela. » Mais aussi leur travail va au-delà de cela, va au-delà du travail de l'alerte hein, qu'ils peuvent lancer. Ils jouent aussi un rôle capital d'explication et de pédagogie auprès des responsables locaux. Hein. Notamment par rapport à leur devoir de communiquer suffisamment à l'avance auprès du grand public par rapport aux réunions publiques qu'ils qu souhaitent organiser. Ils leur rappellent aussi certains aspects de la loi. Hein, et, et, et on s'est rendu compte que certains agents territoriaux ne sont pas au fait de, toute la, euh, de tout, toutes les dispositions légales par rapport à, à leurs obligations. Euh, et, voilà. et puis dans certains cas, la, la, une vraie, véritable coopération s'est installée. un véritable esprit de coopération. Voilà, c'est installé entre ces observateurs et les, et les collectivités locales. Alors, euh, pour conclure, euh, les, les défis hein, qu'on qu rencontre toujours par rapport à, à ce travail là. D'abord, euh, la très faible autonomie administrative et financière des euh, collectivités locales. On attend à ce que ça bouge et que ça, se, ça évolue avec euh, la, les élections municipales et, la, et le process de décentralisation. Mais c'est vrai que c'est un, une grande faiblesse hein, euh, qui, nous a, qui nous a nous mêmes posé pas mal de, de problèmes par rapport à notre travail. Euh, L'autre euh, constat, c'est qu'il euh, euh, y a certaines municipalités qui sont dépourvues du strict minimum euh, et strict nécessaire, le minimum nécessaire par rapport à leur travail. Certaines municipalités ne disposent même pas d'une imprimante. Hein, ou d'un fax pour pouvoir nous envoyer les documents qu'on demande. Donc, Il a fallu parfois euh, euh, leur apporter un appui matériel et logistique hein, et prendre ça en compte finalement euh, euh, par rapport à nos exigences en, vis à vis de, de ces collectivités. Et puis le, le troisième challenge, c'est le, le, le format des données qu'on nous transmet. Hein. Alors si on a de la chance, on a des documents sous forme PDF, mais très souvent, ce sont des documents imprimés, envoyés par la poste. Ce qui a fait que et nous pour les mettre en ligne, ce qui a fait qu'il a fallu qu'on recrute des armées d'agents de saisie au sein d'Albao Salah qui les pauvres, je dis les pauvres parce que c'est un travail vraiment très fatigant, passent leur temps à taper, taper tous les documents hein, pour pouvoir les, les, les mettre en ligne, les mettre en ligne et, et, les, et les transformer sous format euh, numérique. Donc, on est vraiment loin de notre objectif d'être sur l'open data et de permettre à tous les visiteurs et les utilisateurs des données qu'on met en ligne de les réutiliser. Hein. On est vraiment très loin par rapport à cela. Euh, le constat euh, est le suivant. On est sur un process qui est par définition sur du long terme parce qu'on on travaille sur un changement de la culture, des pratiques et des perceptions, et notamment des autorités publiques. Euh, aujourd'hui, euh, le dernier rapport qu'on a, qu a réalisé par rapport à, à, aux pratiques de transparence des, euh, des municipalités aujourd'hui, pas plus que 20% des municipalités disposent d'un site web dédié. Donc, on est vraiment très loin du compte hein. euh, euh, pour plusieurs raisons. Hein, et naturellement, la, la question des moyens mis à disposition euh, vient souvent en premier lieu hein, pour expliquer ce ce, ce manque de, de transparence et ce manque d'ouverture par rapport à, aux populations locales qui sont censées, censées euh, euh, servir. Euh, et puis, bien sûr, l'autre défi, c'est de faire en sorte que euh, ces, euh, ces principes et, et ces valeurs, parce que je parle de principes et, et de valeurs, hein, de redevabilité, de transparence, soient vraiment ancrés dans le travail de l'administration publique à l'échelle locale. Euh, et notre rêve, j'ai envie de dire, c'est que euh, euh, demain, euh, sans qu'on soit obligé à, à émettre des demandes d'accès à l'information, les municipalités pourront nous transmettre de manière quasi automatique, mais je précise, c'est un rêve, euh, les données euh, de manière régulière. Hein. Euh, mais sans rêve, on ne peut pas avancer. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, uh, Salim. Uh, for explaining the experience over uh, two or more years in a very short space of time. Uh, but it gives us hope as well, I think, because uh, there are many municipalities where there are people who are working really hard and, and want and are looking for uh, people from, you know, residents, citizens, civil society, who come with new ideas, who come with solutions. Uh, so that gives us real, a uh, real hope. Um, so I wanted to move to the last speaker, and um, here we're moving from an experience which was national, uh, in the case of Balsala, to a local uh, experience uh, in Monastir. Uh, Lotfi Boussaid. Lotfi Boussaid is the president of the uh, Observatoire Urbain de Monastir. Uh, he's also the vice president of the uh, Tunisian Order of Engineers, l'Ordre Tunisien uh, Tunisien. Um, He is also a doctor, uh, an engineer in microelectronics. Um, and he's going to talk to us a bit about this experience in Monastir of setting up an urban uh, observatory, which I believe is also a member of the, the global network of urban observatories, so please. Thank you. Bonjour à tous et à tous. Uh, je voudrais tout d'abord uh, remercier uh, Jasmine Foundation pour l'invitation, donc uh, pour cet événement donc uh, d'une importance capitale pour le pays. Uh, si je suis là, donc c'est pour partager avec vous donc, euh, notre petite expérience au niveau de l'observatoire urbain de Monastir qui vient d'être euh, membre donc, euh, officiel au niveau du réseau mondial des, euh, des observatoires urbains donc euh, euh, ça c'est récemment il y a une année donc euh, rapidement donc je vais vous présenter le, le plan de la présentation donc, euh, je vais commencer par euh, introduire donc le concept avec lequel on va travailler donc au niveau de l'observatoire donc on a commencé à travailler euh, le réseau mondial des observatoires urbains et puis à, par la suite donc euh, créer maintenir comment donc on crée on maintient donc euh, les observatoires urbains donc euh, le contexte et tout ça l'initiative de prospérité donc euh, euh, en fait je serai obligé donc de survoler certaines diapositives étant donné que il y a pas mal de, de, de, de diapositives donc mais je vais essayer de les survoler mais je vais focaliser à la fin donc euh, sur les travaux donc euh, qu'on a commencé au niveau de l'observatoire urbain de Monastir. En fait pour ceux qui connaissent pas ce monsieur donc euh, il s'agit bel et bien donc, de Joseph Eugène Stiglitz, donc, euh, un économiste, économiste américain, donc prix Nobel euh, d'économie euh, de l'information en 2001. Euh, on lui doit la théorie du screening. Donc Le screening, c'est quoi C'est la collecte de données à partir d'agents de l'économie. On, on, lui, on lui doit également donc, le, la fameuse citation, celui si qui détient l'information détient le pouvoir et donc euh, je dirais même donc c'est lui qui détient l'information et c'est l'exploiter donc euh, il détient le pouvoir voilà donc euh, en gros avec l'avènement de l'industrie 4.0 qui s'articule principalement sur la technologie du TIC et donc euh, euh, avec donc euh, ce qu'on voit actuellement au niveau du big data au niveau euh, de l'internet des objets euh, du cloud computing, donc c'est le siècle du numérique. Et par la suite, il faudrait qu'on se prépare à ce siècle-là, donc il faudrait qu'il y ait une méthodologie au niveau de la collecte de données, au niveau de l'analyse et au niveau donc, de la standardis standardisation du données. Et donc ça, ce concept-là, euh, on a commencé donc, euh, à instaurer cette méthodologie donc, qui concerne à acquérir les données la collecter d'une manière euh, donc euh, plus ou moins donc selon les standards, analyser et puis traiter et standardiser pour donc euh, obtenir les 230 non, euh, 230 pardon, donc 230 indicateurs cités au niveau des agstigis ou bien les, les, le programme de développement durable. À partir de là, donc euh, à partir de 230 indicateurs, donc il faudrait confectionner encore une fois les données pour obtenir donc euh, les 169 euh, targets si vous voulez et puis par la suite finalement donc euh, vérifier un peu si vous voulez donc l'état des lieux au niveau des 17 objectifs de développement durable donc c'est assez intéressant pour évaluer l'état des lieux dans un premier lieu et c'est assez utile donc euh, euh, pour définir les bonnes stratégies les bonnes politiques pour remédier aux problèmes qu'on rencontre au niveau donc, des communautés, donc au niveau des, des, des villes urbaines. Et puis par la suite, en cours de route, une fois qu'on a mis les stratégies adéquates, il va falloir euh, peut-être bien changer de stratégie en cours de route, si donc, on n'est pas sur les bonnes voies. Donc le feedback, ce qu'on appelait tout à l'heure le feedback, est assez important. Donc en gros, il faudrait euh, qu'il y ait euh, une certaine méthodologie donc, euh, pour la collecte de données, et puis surtout donc euh, pour euh, les standards, parce qu'il faudrait qu'on parle la même langue avec le monde quand on parle euh, euh, énergie nouvelle et propre. Donc il faudrait qu'on parle les mêmes langues quand on parle donc de taux de mortalité ou bien de taux de euh, précipitation. Donc il faudrait avoir des standards euh, euh, au niveau mondial pour qu'on puisse euh, se comparer et puis euh, adopter les bonnes politiques pour remédier aux problèmes. Et c'est ce qu'on a donc euh, essayé de faire. Je vais vous présenter rapidement donc euh, ce que c'est le réseau mondial des observatoires urbains. Donc euh, en fait au jour d'aujourd'hui donc euh, ce qu'on constate donc euh, qu'il y a une grande évolution au niveau de la population urbaine. Donc en 70 euh, le taux d'urbanisation est de 37%. Donc actuellement en 2000 le taux passe euh, rapidement à 47%. Et on estime que en 2030, l'urbanisation sera donc euh, au niveau mondial autour de 60%. Donc euh, davantage de population dans les régions urbaines et il va falloir se préparer pour ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme challenge au niveau des villes urbaines Donc beaucoup de challenges, donc euh, générer les richesses, bien sûr, donc améliorer le développement social, fournir de l'emploi et donc euh, préparer les incubateurs d'innovation, et de créativité. Wama Adra l'innovation et la créativité. C'est un axe très important. Et en tant que vice-président de l'Ordre des ingénieurs, avec le, le 61 établissement de formation d'ingénieurs, euh, 33 publics et 28 privés, nous sommes euh, parmi les premiers au monde arabe, donc avec un taux de 9 ingénieurs pour 1000 habitants, donc euh, un potentiel humain. D'une grande importance qu'il va falloir donc euh, euh, prendre en considération et qu'il ne faut pas le marginaliser. Et mar malheureusement, il faudrait dire avec toute euh, franchise donc euh, nos compétences, que ce soit les universitaires ou, ou, SMAC, ou bien sûr. Donc vous êtes au courant qu'il y a des grèves donc euh, parce que les universitaires d'une manière générale et les ingénieurs sont marginalisés et malheureusement donc nous sommes en train de, de, de, de, de, de ne pas prendre en considération ce gros potentiel humain qui va bâtir la Tunisie de l de, de, de, de, de, de, du, du troisième millénaire. Euh, en parallèle, donc, euh, dans les bidonvilles, donc, euh, il faudrait qu'on détecte les poches de pauvreté, euh, l'exclusion et la margina marginalisation, la dégradation environnementale, les ruines, etc. Donc, euh, comme je viens de le dire, il faudrait qu'il y ait un besoin d'un feedback, donc un retour d'informations euh, dans un monde qui est en urbanisation assez rapide. Donc, euh, réellement, il faudrait comprendre les problèmes d'urbanisation, donc pauvreté, crime, pollution, notamment la pollution environnementale, donc avec euh, les, les 1400 km qu'on a au niveau du littoral tunisien qui n'est pas bien exploité et qui est réellement marginalisé, C'est un problème qui, qui, qui, qui nous fait souffrir avec euh, en parallèle tout ce qui est euh, absence de valorisation de déchets ménagers alors qu'on a 61 établissements de formation d'ingénieurs qui peuvent s'impliquer dans la, la valorisation de ce déchet ménager. Euh, également donc, il faut, faudrait qu'il y ait donc un suivi des performances des agences, des offices et des politiques du secteur public. Euh, également, donc, il faut qu'il y ait euh, un feedback dans le cycle de planification. Donc, on va mettre ensemble le, euh, les, les, les, les programmes nécessaires pour remédier aux différents problèmes donc, rencontrés. Et donc, euh, il faudrait qu'on évalue la situation actuelle, formuler les politiques et les programmes, hiérarchiser les objectifs et les objectifs spécifiques, suivi de l'implémentation. Ça, c'est important. Et puis fournir les indicateurs pour effectuer des changements à mi-parcours. Donc les indicateurs, certainement, il faudrait que ça soit bien standardisé selon les standards internationaux pour qu'on puisse dialoguer euh, et, et, et, et donc échanger les données donc euh, euh, de manière correcte avec la même langue. Malheureusement, donc euh, ce qu'on constate actuellement, donc euh, comme euh, l'a dit mon collègue tout à l'heure, donc il euh, y a une force, donc il y a une résistance au changement. J'espère bien euh, qu'avec le temps, ça va venir. Euh, donc, bien sûr, et, et à la fin, il faudrait qu'on communique les résultats. Donc, euh, en gros, quel est le rôle d'un observatoire Je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'il me reste euh, plein de, di de diapositives, donc, mais je vais focaliser notamment sur la dernière partie qui concerne, donc, si vous voulez, l'expérience de l'observatoire urbain de Monastir. Donc, le rôle d'un observateur, c'est quoi C'est développer, collecter, analyser les propres indicateurs, pour surveiller une gamme de problèmes spécifiques, si vous voulez, à la région. Hein, donc, euh, bien sûr, selon une liste de, pr de priorités, donc, il faudrait qu'on fasse donc, euh, du brainstorming, donc, euh, détecter les différents problèmes et puis les, les trier par ordre d'importance. Et puis, par, par la suite, en fonction du budget, bien sûr, planifier donc, euh, et prendre en considération donc, les, les, les, les problèmes d'une grande importance établir les mécanismes permanents, donc, euh, permanents pour le suivi des SDGs et des indicateurs urbains, promouvoir l'utilisation des données urbaines, urbaines donc, dans la planification et l'élaboration des politiques au niveau local et ou national. Et puis finalement, donc, euh, diffuser l'information pour renforcer donc, euh, la transparence. Et finalement, donc euh, promouvoir l'appropriation la, la, locale de systèmes d'indicateurs urbains et la culture euh, de suivi et de, de l'évaluation. Voilà, donc euh, dans tout ça, quel est le rôle donc, euh, du réseau mondial des observateurs urbains En fait, c'est euh, fournir le, le, le, le, le soutien donc, euh, aux observatoires, que ce soit au niveau local, régional ou bien national, en matière de planification et de politique urbaine. Information sur le savoir-faire et partager les meilleures pratiques et leçons à apprendre. Faciliter les accords de partenariat et puis orienter la formulation d'une politique claire. Voilà, donc en gros, donc, euh, assurer l'application des directives sur les indicateurs urbains, fournir des outils tels que Urban Info, c'est un, un package avec lequel on a travaillé et, et ça nous permet donc euh, euh, de faire des statistiques autour de problématiques qui concernent la région et donc euh, euh, entre autres donc euh, se doter de technologies géospatiales comme vous le, vous le savez donc actuellement il y a les systèmes d'information géographique qui pourraient être assez intéressants donc euh, pour euh, euh, des problèmes bien déterminés. Voilà donc en gros les partenaires euh, faut, avec lesquels il faudrait donc collaborer c'est euh, en premier lieu, les gouvernements, parce que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va présenter par la suite, n'a aucun intérêt s'il n'y euh, a pas donc, une étroite collaboration avec euh, les autorités locales et les autorités nationales. Malheureusement, donc, on n'a pas de tradition à ce niveau-là, au niveau de la Tunisie. Donc, euh, nous sommes en, dans les premières classes de la démocratie, donc euh, il <rire> y a une forte résistance euh, au changement et il va falloir... Donc, euh, petit à petit, donc apprendre à collaborer entre société civile et donc euh, autorités locales et nationales. Euh, les autorités locales et les associations, les organisations intergouvernementales, la société civile, le secteur privé et les médias, les institutions de recherche donc, euh, et les institutions professionnelles, donc là, on a des, des, des universités, 13 universités plus d'une soixantaine d'établissements de formation d'ingénieurs qu'il faudrait les impliquer. Et tout à l'heure, je vais vous montrer quest qu ce qu'on a fait au niveau des énergies nouvelles et renouvelables avec des chiffres assez euh, promoteurs donc, euh, pour l'avenir de la Tunisie au niveau, au niveau des énergies nouvelles et renouvelables. Voilà, donc euh, en gros, euh, les, les, les acteurs, les principaux acteurs des observateurs urbains, c'est euh, l'Académie, c'est les agences de support externe, c'est la société civile et principalement donc le gouvernement central et les autorités locales. Voilà, donc on parle de réseautage, donc rapidement je vais... Euh, donc, voilà, donc tout ça c'est le réseau de partenaires avec lequel on pourrait collaborer. Et je vais passer rapidement maintenant donc, euh, euh, la valeur rajoutée, si vous voulez, des, des, des, des, du réseau mondial, des observateurs... Euh, au niveau mondial, donc des observatoires urbains, c'est le soutien des observatoires urbains par les entreprises, travailler en collaboration avec des partenaires, prioriser et se concentrer sur les points stratégiques. Euh, il faudrait mettre ensemble donc, une méthodologie standard pour les indicateurs de développement, euh, mettre en place des plateformes d'analyse régionale et globale, donc surtout pour les, la distinction intervide, élaborer des résultats normatifs pour appuyer la formulation des politiques adéquates, apprendre les meilleures pratiques à travers le monde. Voilà, donc en gros, actuellement, il y a 310 euh, observatoires urbains donc, au niveau du réseau, réseau mondial. Rapidement, je vais euh, maintenant donc, euh, euh, balayer de manière assez rapide, vous m'excusez, je vais garder donc, toutes les données qu'on va publier... Par il me semble donc au niveau du site. Et vous avez donc un peu euh, la méthodologie, comment on collecte les données, et puis comment une, on utilise les standards. Je vais les balayer rapidement, et je vais focaliser principalement sur. Le dernier axe, c'est l'expérience de Loum. Loum, c'est l'observatoire urbain de Monastir. Qu'est-ce qu'on a fait qu qu euh, qu Qu'est-ce Quels sont donc les axes prioritaires sur lesquels, sur lesquels on a focalisé Voilà. Donc en gros, les types d'indicateurs, il y a des indicateurs d'élaboration de politique, je passe. Les indicateurs du type input, output et résultat. Qui devrait utiliser les indicateurs eh ben, donc, Les urbanistes, c'est si, si, euh, voilà, si, donc euh, ça, vous, ça vous intéresse, sauf qu'il faudrait adopter donc, euh, les standards par thématique. C'est important pour qu'on puisse comparer par rapport à l'expérience d'autres observatoires. Qui encore Donc le gouvernement, les citoyens, les businessmen, et puis les ONG. Voilà. Euh, donc euh, l'implémentation, voilà, donc il y a euh, toutes les étapes qui concernent l'implémentation, je vais passer rapidement, donc euh, je ne vais pas les énoncer, pour que je puisse focaliser sur les, les, les choses les plus importantes. Euh, concernant, donc, euh, la récapitulation, donc, euh, en fait, un, il faudrait qu'il y ait une mission, une vision et des objectifs clairs. Il ne faut pas que ce soit beaucoup, il faut, que, il faut focaliser sur les priorités et les stratégies, donc euh, les priorités stratégiques plutôt de, de, de, de, de la région. Euh, soutien politique, sinon donc, on ne pourrait rien faire sans le soutien politique. Soutien financier et soutien institutionnel, donc il faudrait pour notre cas collaborer avec l'INS il fait un travail excellent au niveau de la collecte de données. Euh, il faudrait utiliser des indicateurs connectés aux intérêts locaux, nombre raisonnable d'indicateurs locaux, résultats clairs et stratégie de communication efficace et bonne coordination avec d'autres acteurs euh, de, de, de, du, réseau, du réseau mondial des observatoires. Et finalement, investir dans la formulation du staff en deux mots rapidement concernant la prospérité euh, est-ce que parmi vous euh, vous avez entendu parler de l'initiative de prospérité vous n'avez jamais entendu parler de prospérité oui voilà donc euh, euh, assez souvent on confond, pro, ou on confond prospérité avec euh, fortune alors que c'est pas le cas il est vrai que Trouver du boulot c'est important pour la prospérité, cela dit donc on parle également de sécurité, sûreté, on parle de liberté, on parle de bonne éducation, de bonne santé, de bien-être, donc tout ça, ça donne ce qu'on appelle la prospérité. Rapidement je vais balayer donc tout ça, les objectifs, en fait l'initiative de prospérité des villes, Trois euh, minutes, voilà donc je vais essayer de, de balayer toutes mes diapositives en trois minutes. Donc en fait l'initiative de, de prospérité des villes euh, est une initiative mondiale donc lancée initialement au 6 e forum urbain mondial en 2012 et l'indice CPI City Prosperity Index a été développé pour évaluer la prospérité au niveau des villes urbaines. Donc en gros ça c'est les étapes donc, pour l'initiative, je passe. Ça comprend quoi donc euh, un CPI, donc oh, un, un indice de prospérité, c'est un indice complexe composé de dimensions. Donc euh, au départ ça a été 6, maintenant c'est 9 dimensions. Donc la productivité, le développement de l'infrastructure, la qualité de vie, l'équité, l'inclusion sociale, la durabilité env environnementale, la gouvernance urbaine et la législation. Donc tout ça, c'est les 6 dimensions qui vont devenir par la suite 9 dimensions. Voilà, donc, euh, et puis euh, l'indice tel qu'il est présenté par cette diapositive-là, il comprend des dimensions et des sous-dimensions, et puis par la suite des indicateurs, et on parle de coefficients de pondération, et ça nous donne donc, euh, un indice, et avec lequel on va classer les pays et les villes, donc, euh, selon la prospérité. C'est comme ça qu'on définit la prospérité, et je vais vous montrer tout à l'heure classe, le classement pardon, mondial, des pays, et notamment de, de la Tunisie, qui, euh, qui ont de dessus ces dernières années. Voilà. Donc, euh, ça, c'est, si vous voulez, les mentions par score, donc très bon, bon, etc., je passe. Pourquoi, donc, des, des poids, donc, on parle là des de, de coefficients de pondération, et je passe. Euh, il faudrait dire qu'il euh, y a des variables qui sont interconnectées, par exemple, une mauvaise performance en matière de durabilité environnementale, et certainement donc à euh, un impact sur les indicateurs de santé également mauvaise performance dans la gouvernance pourrait engendrer donc euh, un impact sur l'équité et l'inclusion sociale et c'est ce qu'on constate actuellement dans les, les, les, les, les mouvements donc euh, voilà voilà ça c'est la roue si vous voulez de, de, de, de l'index de prospérité je passe ça c'est au niveau des standardisations j'ai parlé que collecter des données, c'est important, mais il faudrait à la fin passer par de ce qu'on appelle la, la standardisation. Et ça, c'est le guide pour la, pré la préparation d'une standardisation technique claire. Vous avez donc euh, la méthodologie, je vais passer tout ça euh, C'est des maths. Donc si vous voulez, c'est pour avoir des données selon les normes euh, internationales. Je passe. Voilà, donc ça c'est les coefficients de pondération et je vous invite à faire le tour, donc euh, à visiter le site www.prosperity.com et là où il y a le ranking, donc euh, en tête euh, de position vous avez le Norway avec donc euh, euh, les, différents, euh, les différentes notes qui concernent donc euh, les neuf dimensions maintenant, donc ce n'est plus 6 c'est 9 et donc euh, vous avez donc, euh, après le Norway, la, la Nouvelle-Zélande la Finlande, etc. et puis donc euh, pour le classement de 2017 la Tunisie en 1994 et vous avez donc pour les, les, les 10 dernières années la prospérité de la Tunisie qui est en dents donc euh, ces 10 dernières années c'est important de travailler là-dessus euh, vous, vous pouvez constater qu'au niveau sûreté, sécurité nous sommes un peu taxé, pénalisé. Euh, au niveau de l'éducation, euh, malgré qu'on euh, a lancé au niveau de l'université, je suis membre donc, euh, dans la commission de réforme, et donc il euh, y a une feuille de route pour euh, euh, la réforme au niveau de l'université. Il faudrait faire pareil au niveau donc, euh, euh, de l'enseignement au niveau du primaire et au niveau du secondaire. C'est important de se doter des données, de se doter donc, des indicateurs parce que on va euh, mettre au point donc, les politiques adéquates et puis par la suite, on pourrait vérifier si on est sur les bonnes routes, si ces politiques-là euh, sont bonnes ou mauvaises. Et donc, euh, d'après les, les chiffres, on constate que... <rire> Ce n'est pas assez bon. Donc euh, Vous êtes d'accord hein Bon, donc, euh, je passe. Je vais donc... Euh... Euh, il me reste deux minutes, il me semble. Hein. <rire> <rire> donc... Non, non, deux minutes, s'il vous plaît. Donc euh, voilà, donc euh, ça, c'est pour euh, montrer que l'Observatoire urbain de Monastir, c'est le certificat qui justifie que euh, nous sommes membres officiels au niveau de, du réseau international donc des observatoires urbains. Donc euh, nos challenges sont les suivants donc former des experts en collecte, analyse et traitement de données, des indicateurs de performance selon les standards du programme de développement durable (ODD 2015-2030) pour les besoins du gouvernorat de Monastir. Et puis, deuxième axe prioritaire, former des experts en gouvernance locale, en démocratie participative, en décentralisation. Et C'est le chapitre 7 du pouvoir local de la constitution euh, tunisienne. Donc, en gros, l'objectif principal et majeur, c'est identifier les différentes problématiques de la région de Monastir et planifier pour un développement durable sous un régime de bonne gouvernance locale. En fait, donc, il y a euh, donc, un gap malheureusement énorme entre la société civile et la municipalité de Monastir. Malheureusement, il faudrait le dire et c'est le cas au Takad Voilà. Euh, donc, les priorités, c'est la santé et le bien-être, l'éducation de qualité, c'est l'ODD4, 6, eau propre et assainissement, énergie propre et à coût abordable, industrie, innovation et infrastructure, vie aquatique, et finalement vie terrestre. Donc ça c'est les points sur lesquels sur lesquels on a commencé à travailler. Et donc ce qu'on a fait, donc euh, on a commencé par collecter 30 années de documentation de la météo, la station météo et on a commencé donc à collecter les données et puis vous quand vous voyez dans cette euh, figure là, c'est les précipitations annuelles enregistrées à Monastir depuis 86 jusqu'à 2016. Et on voit bien que on se trouve à partir du centre et au sud, dans une zone semi-aride et aride, on a des difficultés en eau, alors qu'on a 1400 km de littoral qu'il faudrait exploiter au niveau du dessalement de l'eau. Et ça, c'est une priorité stratégique pour la sécurité alimentaire. C'est stratégique pour donc, la sécurité en eau, pour la bonne gestion en eau. Euh, donc, ça vous donne ici, euh, à peu près donc, pour l'année 2016, les précipitations, comme vous voyez. Donc, euh, c'est assez peu comme précipitation, et c'est pour cette raison-là qu'on a coupé l'eau pour les agriculteurs de la région de Monastir, parce que, comme vous le savez, la région de Monastir euh, comprend euh, euh, un site touristique de 52 hôtels et clubs, et donc euh, on ne peut pas donc, euh, avoir de l'eau pour euh, ce, ce, ce, ce, ce site-là, et c'est pour cette raison qu'on coupe l'eau pour Ntejil-Bakourat. Euh, je ne sais pas Bakourat en français comment on le traduit et ça vous donne donc il euh, y a des difficultés au eau. ça ça c'est euh, une figure qui vous donne donc euh, les répartitions donc euh, et les besoins journaliers en eau par personne c'est autour de 135 litres par personne et vous avez la répartition c'est important pour la bonne gestion et euh, euh, utilisation de l'eau parallèlement donc euh, quand on parle l'énergie on, on a on vient de découvrir qu'on a un potentiel important au niveau des éoliennes en fait la vitesse moyenne de l'air, du vent pardon, c'est autour de 5 mètres secondes, ce qui constitue un bon site un, pour un potentiel éolien. Et euh, en fait il euh, y a une région, donc euh, je vais euh, avancer un scoop, je, je vais présenter un projet euh, qui concerne l'île au Pigeon, c'est à quelques mètres euh, euh, du littoral de Monastir. Et ça pourrait faire l'objet d'une bon, bonne centrale électrique éolienne. Ou bien, bien sûr, euh, une centrale. Donc, ça, c'est la vitesse moyenne annuelle donc du vent. Et puis, ça, c'est le taux d'ensoleillement. À la Fécra donc euh, au niveau de la Tunisie, on a un potentiel euh, énergétique important. Donc, l'énergie, euh, donc tout ce qui est ensoleillement, euh, c'est <coughs> important. Donc, euh, avec. Euh, aux alentours de 3000 heures annuelles d'ensoleillement et ça donc euh, c'est de l'énergie solaire qui est très importante que ce soit le solaire photovoltaïque c'est ma spécialité donc solaire photovoltaïque ou bien solaire euh, thermique on pourrait exploiter ça et on pourrait avoir donc euh, euh, on pourrait donc euh, avec le, la steg euh, penser à ça et au niveau des nos ressources donc euh, les énergies renouvelables, et renouvelables il faudrait bien exploiter tout ça euh, un autre projet qu'on vient de, de, de, de présenter je vais finir avec ça c'est euh, la technologie LED quand on parle éclairage public donc en fait euh, euh, la technologie LED donc, euh, avec une durée de vie de 12 ans donc à, à, à peu près 50 000 heures minimum pour une utilisation de 12 heures par jour donc ça nous donne un retour d'économie variant de 30 à 80% par rapport à des lampes à mercure, ce qu'on utilise maintenant, le mercure ou bien la vapeur à sodium. Et donc euh, ça va nous faire également, donc, pour tout ce qui est changement climatique, de la réduction au niveau de l'émission du carbone. Je passe. Euh, donc euh, en fait, pour la commune de Monastir, rapidement, on a 9000 lampes. Et en gros, je vais aller jusqu'à la fin. Donc euh, je ne vais, je vais pas vous harcelé avec les chiffres, mais en gros, je viens de découvrir qu'on dépense 2,4 milliards de mille tunisiens pour l'éclairage public. On a présenté un projet détaillé avec des chiffres, avec des, des études où on pourrait économiser entre 30 et 50% d'énergie de, de, de, de, en utilisant la technologie LED et également on pourrait utiliser les, les détecteurs de mouvement. Surtout la nuit, donc, dans les heures tardives, on pourrait donc, allumer une lampe sur deux. Ça, nous, ça, ça, ça permet d'avoir des économies en énergie. Voilà. En gros, ça, euh, dernière diapositive qui concerne les, les, les, les petites et moyennes entreprises Dans le gouvernorat de Monastir, le, le, la figure donc, euh, que, vous, que vous voyez donc, sur l'écran, c'est l'évolution des petites et moyennes, donc l'évolution du nombre des petites et moyennes entreprises. Et donc... Euh, ces entreprises-là n'adoptent pas de politique énergétique, donc ils ne savent pas ce que c'est l'efficacité énergétique et l'efficacité énergétique. C'est un gisement, et là, donc, on a commencé, au niveau de l'ordre des ingénieurs, à euh, créer donc euh, le nouveau métier de l'expert en efficacité énergétique Il y aura, donc euh, au niveau de chaque gouvernement, euh, au niveau de chaque euh, district, un bureau d'études pour l'audit et puis pour mettre en place les politiques adéquates pour l'efficacité énergétique et ça c'est un gisement qui va nous faire gagner au moins 30% par euh, euh, petite et moyenne entreprise voilà pardon juste le petit message comment donc le, la dernière diapositive est-ce qu'on pourrait euh, la remettre juste euh, euh, est-ce on pourrait la non ça ne fonctionne pas, pas. non, non? ne pas revenir en arrière C'est juste pour vous dire merci pour votre attention. Voilà. Merci. Voilà. Le merci beaucoup. D'accord. Ah, pour Jasmine Foundation, oui, <laughs> <we say. laughs> très belle. Merci beaucoup. So thank you very much to all our speakers uh, and thank you for your attention as well. Um, I think we had three very interesting examples of different ways that we can use observatories in different countries, um, and also an overview of uh, what's happening in Tunisia, that there are actually observatories that are developing uh, all over the country. Uh, and as we were discussing these are very interesting examples of how to use the resources that exist within our country that there are problems uh with with funding with with capacities within the municipalities but as we can see that there are a lot of resources within among ourselves that we can use because as jennifer was saying we are all experts in some way on the things that we know so why not actually contribute that uh, to help hopefully uh, uh, build our municipalities and build better services uh, so thank you very much to our three speakers again uh, and I'd like to invite you I'm very I'm sure you're very happy to hear this invite you for lunch uh, and we will continue after lunch with talking more about mobilization and how we can engage young people in local governance so thank you We end. Je, euh, oui, merci, euh, bien sûr, à tous les intervenants. De nouveau, nous excusons à la SAS pour ne pas avoir euh, donné la parole aux questions. Mais nous, on est là toute la soirée. On peut discuter vraiment très longtemps après. <rire> Il n'y a aucun souci. <rire> on essaierait de répondre pour les intervenants qui ne resteront peut-être pas. Mais juste, euh, petite information, euh, Donc, euh, on aura le panel qui va suivre euh, sur l'engagement de la jeunesse, avec moi en modératrice, vous serez très heureux, avec euh, Mith, <rire> avec Thibault. Mais surtout aussi, on aura une tableau... Soyez nombreux, avec euh, nos jeunes aussi, hein. on va quand même leur donner un petit peu la parole, ça ferait du bien aussi. Et euh, sinon, on a aussi une table ronde euh, en parallèle, euh, donc euh, qui sera dans une autre salle, fermée normalement, avec un public euh, euh, spécifique pour parler de policy papers. Moi, je suis pas aussi bonne en anglais que toi, hein. toi, tu avais un bon accent. Et euh, En tout cas, sur les réformes administratives et la politique d'austérité, justement, qui seront euh, discutées dans la salle euh, Orchidée. Et dernière petite information et question, je suis quelqu'un de sympa, j'ai perdu mon téléphone, il est quelque part dans la salle, si vous pouvez fouiller dans vos sacs et les regarder et me le donner, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, bon déjeuner, vous avez juste 40 minutes